Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler classement, classement des commandants légendaires. Quel est le top 10 actuellement à posséder Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne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 Tous les schémas, les screens et bien plus encore. Les amis donc je vous l'ai dit on va partir sur les nouveaux commandants légendaires à posséder absolument alors évidemment les deux derniers commandants qui ne sont pas encore là même les trois derniers commandants qui ne sont pas encore là et eh bien ils ne sont pas dans cette liste là puisqu'on n'a pas pu les tester. Vous le savez, j'aime vous montrer des classements faits de provenance différentes, de différents sites car chaque joueur, chaque site a sa propre façon de faire les classements et donc cette fois, j'ai été vous en chercher un que je vous ai jamais montré, il a été mis à jour fin janvier, donc il est tout neuf, tout récent de Wine Child Gamer, un site qui a plusieurs spécialités sur plusieurs jeux. Donc là, je ne sais pas d'où ils sortent leurs sources, mais en tout cas, c'est plutôt cohérent. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer et qu'on analyse ça ensemble. Et puis en plus, ça va pouvoir confirmer ou pas les sorties en open field hein, qu'on voit, les duos qu'on voit très souvent en ce moment et dont je vous parle beaucoup, notamment sur les plus gros KVK, celui du 1307, celui du 1365 et bien d'autres encore. Donc on commence, ils le disent, hein, ils présentent un petit peu le game, hein, le jeu, ils disent qu'il y a plusieurs types de commandants c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, mais malgré tout, hein, on pourrait penser qu'on va arriver sur un truc de gogol, mais non, c'est très bien fait et même s'ils expliquent au départ pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, après c'est... Très crédible, hein, ce qu'ils avancent et les arguments. Regardez, on commence, ils disent le dixième, donc les dix meilleurs commandants légendaires sur rock actuellement donc en janvier donc en janvier on a vraiment tous les commandants euh, qui sont euh, disponibles sur ce classement donc ils disent il y a plusieurs airs patati patata on passe ce, ce blabla et on arrive direct donc au 10 dixième selon eux c'est guanyu alors à ce stade je peux pas vous dire si je suis d'accord ou pas sur cette dixième place hein, puisque ça va dépendre des autres classements 10e guanyu ils disent que guanyu il est vraiment très fort comme commandant euh, tout seul en plus hein. Ils disent que euh, c'est un commandant qui, euh, qui est très utilisé, qu'il est toujours dans le top de ce qu'on utilise. Ils le mettent à la dixième place car tout simplement, il n'est ne pas assez polyvalent selon eux, même s'il si est puissant. Et il est moins fort, donc moins fort et moins polyvalent que les neuf autres, que les neuf autres commandants. C'est dur à dire ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils le placent dixième. Ce que je peux vous dire, moi, sur ce commandant, c'est un commandant extrêmement utilisé aujourd'hui en open field, pour la simple et bonne raison hein, qu'il est très puissant en infanterie. Et puis, il a sa petite zone sur son skill où il tape trois commandants en même temps, enfin trois unités adverses en même temps. Donc, il est très utilisé en open field. On l'en binôme très souvent. Alors, on peut le mettre avec plein. On peut le mettre avec Alexandre quand on, est, euh, quand on a peu de commandants légendaires ou qu'on est récent dans le jeu. On peut le mettre aussi avec... Euh, Scipio, ça fonctionne aussi euh, avec Scipio. Alors, il y a d'autres combinaisons. Hein, Leonidas, par exemple, aussi en Canyon ou en Open Field. On l'a déjà vu. Bref, Guan, excellent commandant. Mais... On l'utilise qu'en open field, c'est ce qu'ils disent, regarde, regardez, c'est ce qu'ils disent en dessous, ils disent justement en hein, open field ou au canyon, il est très bien, c'est vrai, il est très bien, sûr, et il parle exactement de ce que je vous dis. je ne l'avais pas lu, hein, de son AOE, et en plus du silence, là pour le coup, euh, donc vous le voyez, hein, leur analyse est la même que la mienne pour le coup, euh, en plus ils rajoutent même le, euh, le silence, donc euh, c'est un, un très bon commandant, ça rejoint ce que je vous disais en tout début de vidéo. Je vous disais que, justement, l'analyse était, euh, était plutôt juste, qu'ils allaient en faire. Neuvième, Pacal. Alors, Pacal, c'est un commandant qui, lorsqu'il est sorti, on l'a trouvé éclaté. Hein. Moi-même, j'ai été le premier et finalement, il n'est pas tant que ça, une neuvième place. Est-ce que je le mettrais, Pacal, devant euh, Guan Franchement... Si on se base sur le fait que Guan est beaucoup plus utilisé et plus accessible, je le mettrais quand même devant. Guan c'est vraiment un must-have alors que Pacal moins. Ils disent que Pacal c'est un commandant vraiment bizarre, c'est un commandant infanterie qui est très fort euh, il est vraiment fort ils insistent dessus, ils disent il est très fort en open field, ouais, là Pacal, il est, ils disent il est super tanky, ouais c'est sûr Pacal il est très très bien c'est un très bon commandant, il fait de la haut dommage, du dommage de zone Pacal c'est un commandant que vous pouvez sortir tout comme Guan, soit en open field, non pas tout comme Guan Guan en open field ok, mais en plus Pacal vous allez pouvoir faire des rallies très puissants avec lui, on le voit Très souvent hein, en rallye, Pacal, c'est du très lourd. Une neuvième place, est-ce qu'elle est volée ou pas Encore une fois, hein. là pour le coup... Je mettrai Guan devant Pacal parce que pour plein de raisons, je considère aussi l'accessibilité. Alors, si vous êtes une baleine, vous en foutez, vous les avez tous expertisés. Mais si vous êtes un middle spender, je vous dirais d'abord d'investir, d'avoir un maxé euh, Guan avant de partir sur Pacal. Même si euh, sur le papier, Pacal sera à terme plus intéressant. Guan euh, va être plus utile sur euh, bien des situations de mon point de vue. En huitième position, alors on va enchaîner le huitième et le septième. En huitième position, on retrouve Nabucodonosor second. Premier commandant archer de ce classement, vous voyez, hein, on commence quand même. On a déjà deux infanteries. Hein. Nabucodonosor second. Il est énormissime, Nabuc. Quand il est sorti, alors en, en, en anglais, c'est Nebu, son, et pas Nabuc, forcément, puisque c'est Nebucadénézar, second. Euh, c'est un très bon commandant avec de l'AOE. Il est très efficace. Quand, ouais, quand il est sorti, il était extrêmement utilisé en rallye. Beaucoup de dommages. Il est très bon en canyon, mais. Bon, son problème, c'est qu'il est fragile quand même et si vous le spottez, vous allez le déboîter. Alors, beaucoup de dommages, mais un commandant que je trouve, de mon point de vue, un petit peu fragile. On peut le sortir en open field, hein, mais je vous conseillerais d'autres commandants en open field, comme Boadissa, à mon avis, on l'a retrouvé plus bas dans le classement. Nabucodonosor va servir en rallye ou en commandant secondaire. Je ne le passerai pas devant Guan. Je le mettrai au même niveau que Pacal, Mais encore une fois, je ne le mettrai pas devant Guan. Donc je mettrai peut-être 10e Nabucodonosor, 9 e Pacal et 8e Guan à ce stade du classement. 7 Septième, on retrouve jo Jeanne d'Arc hein, en version Prime. Alors elle, elle est énormissime. La mettre 7 e c'est quand même la mettre dans le classement, je l'aurais peut-être mis plus basse hein, parce que, en termes de commandant infanterie, elle est infanterie non commandant cavalerie, elle est très très solide. Et entre Xianyu, Nevsky et euh, Jeanne Dark Prime, on est sur du très très lourd. Vous le voyez, ils disent que c'est une sorte de commandant euh, support par nature. Euh, elle est vraiment énorme hein, en termes de rallye ou de field, et même en canyon. C'est un commandant, si vous voulez, vous spé-cavalerie, il hein, n'y a pas le choix. Il y a trois commandants à posséder euh, en cavalerie, en spé. Il y a Nevsky, bien évidemment, en priorité, Jeanne d'Arc et évidemment, Xianyu également. Ça reste du très, très lourd. Vous le voyez, on est pour le moment qui est à la septième place. Donc, on va voir ce que ça donne par la suite. Sixième, on retrouve celle que je vous ai dit, Boudica Prime, hein, Boadice Prime en version française. Elle est très puissante, elle est plus solide de mon point de vue que euh, Nabucodonosor, que Nabu donc Boadice Prime elle est extrêmement efficace en Canyon en rallye très solide également mais c'est des rallyes spécifiques en open field pareil, c'est vraiment un commandant très polyvalent, bon elle ne fait pas de défense ou de garnison, quoique on pourrait, mais vous allez rapidement vous faire éclater, ça reste un commandant très solide là pour le coup je la place devant Guan, mais ça dépend. Vous voyez, encore une fois, je vous dis ça et je reviens tout de suite dessus, car ça va dépendre. Si euh, votre but est d'avoir le meilleur duo archer, Boa 10 Prime en fait partie, c'est sûr. En revanche, si vous voulez allier la dépense, la polyvalence, l'utilité, la situation et la facilité à avoir, Guan reste un investissement au début euh, du jeu, ou si vous avez un petit compte plus simple à faire. Cinquième position, Artemis première Alors là, je dois bien vous avouer, je ne comprends pas ce que fait Artemis première euh, dans cette position. Artemis, elle est très bien dans une seule situation, c'est en duo avec Amanitor. Ils disent que c'est l'une des meilleures commandants archer. Alors là, pour le coup, euh, je ne partage pas cette opinion. Ils disent que c'est l'une des plus puissantes, qu'elle est très forte en open field, en canyon et en défense d'objectif. Encore une fois, en défense d'objectif, elle est bonne qu'en second avec Amanitor. En premier, franchement, elle euh, ou avec quelqu'un d'autre, ça ne le fera pas. Ensuite, en open field, Ouais, on peut la sortir encore une fois, mais avec un manitor Donc, je suis pas d'accord de la positionner là. Elle n'a rien à faire de mon point de vue euh, sur dans ce classement et encore moins à la cinquième place. Elle mérite d'être derrière tous les autres. Mais si on regarde historiquement, pourquoi ils ont fait ça Vous le voyez, ils nous ont mis trois archers, trois archers. Ils nous ont mis une cav un cavalier et deux infanteries pour le moment. Donc, on n'est pas encore à l'équilibre. On va peut-être finir à l'équilibre. C'est peut-être ce qu'ils ont cherché à faire. En tout cas, Artemis première. Non, elle dégage qui hein, irait euh, on aurait pu mettre euh, en, franchement dans Remarque en archi, on en a déjà eu pas mal mais Henry V par exemple avait sa place plus qu'Artémis première s'il n'est pas dans la suite de ce classement mais il reste plus que 4 places donc euh, s'il si y est il va falloir lui s'il si y est il va falloir le sortir tôt sargon the Great, hein, et on va voir Tariq après sargon sargon c'est un bon commandant c'est un commandant infanterie légendaire lui, il est bon oui mais le truc là c'est que je me dis tiens ils ont mis Sargon, mais ils n'ont pas mis Scipio. Donc je préfère encore une fois avoir Scipion Prime plutôt que Sargon. Et en termes d'infanterie, est-ce que j'irai en chercher d'autres Ça va dépendre de la suite du classement. Si Scipio est plus bas dans le classement, oui, ils ont eu raison de mettre Sargon là parce que c'est un très bon commandant. Très spécifique, certes, mais un très bon commandant. Il est bon à peu près partout, sauf en défense. Hein, sinon, il est très bon en open field. Il est très bon aussi euh, en canyon. Et euh, on peut faire des rallyes avec Sargon. Et en parlant de rallye, on retrouve... Tariq Bin Ziyad en dessous qui est énormissime, commandant infanterie. Alors évidemment, Tariq est plus puissant de mon point de vue que Sargon. Plus puissant, disons qu'il va vous être plus utile si vous devez en jouer qu'un seul des deux. Vous le voyez, on repasse à 4 commandants infanterie. On est à 3 commandants, cette fois archer dans ce classement là. Et qu'un seul cavalerie qui est Jeanne d'Arc. Donc on se dit, il reste 2 places à présent. Et là... Quand on regarde ce classement, il reste deux slots. Pourtant, dans les commandants, selon moi, qu'il faut absolument avoir, il y a Scipio, qui est énorme, il y a euh, Xanyu, qui est énorme, il y a également, alors on ne peut pas l'oublier, Nevsky, qui est l'un, si ce n'est le meilleur commandant du jeu. Donc, il y a un vrai problème dans leur classement. Parce qu'on pourrait mettre aussi Henri V, qui est très solide. On va dire, oui, c'est une situation spécifique Henri V. Je suis désolé, mais euh, Artemis, euh, elle est encore plus spécifique qu'Henri V. Pareil, il aurait fallu faire un commandant aussi de défense. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir un Aetus Flavius ou un Zenobia, voire un YSS dans ce classement Avoir des spécificités, peut-être faire un, un top 5 de chaque catégorie. Un top 5 d'open field, un top 5 d'attaque. D'ailleurs, je pourrais vous le faire, un top 5 de défense. Regardons le numéro 2, qui est numéro 2 Ils le disent, Tarik est l'un des, des meilleurs, c'est Scipio l'Africain qui est numéro 2 de ce classement en version Prime bien évidemment. Ils disent pour eux c'est le meilleur commandant infanterie, euh, du, ils disent que c'est le top, il est au maximum, en tout cas dans leur liste, du meilleur commandant Infanterie du jeu, c'est vraiment l'un des boss. Alors ils disent que c'est l'un des meilleurs pour défendre sa ville. Ouais, non, moi je vous le mettrai pas en défense de ville parce que vous allez manger vos dents. Le défense d'objectif non plus. En revanche, en canyon et en open field, Sipio c'est le king. Alors oui, vous allez me dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, vous allez me dire oui, non, on peut l'utiliser en défense parce que blablabla. Bla, bla, bla. Ouais, ouais, vous pouvez l'utiliser, mais c'est c'est c'est juste un, un pansement sur une jambe de bois. Donc vous pouvez le faire si vous avez rien de mieux. Il sera mieux que certains, mais euh, il est quand même éclaté en défense, en open field et en canyon, c'est euh, le, le boss, il n'y a pas à dire, il est vraiment très puissant, surtout en open field. Alors, qui est premier Qui est premier de ce classement j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre premier euh, à la place de Nevsky, mais encore une fois, il manque Xianyu dans ce classement, si c'est le cas. Regardons qui est premier, le boss solo eux, et c'est bien lui, c'est Nevsky. Donc on se retrouve avec 5 commandants infanterie hein, dans ce classement, et seulement 2 cavalerie. et vous le voyez, il dit c'est l'un des meilleurs... Non, c'est probablement le meilleur commandant euh, du jeu, euh, en... si on le considère tout seul sans duo il est très bon partout il est bon en open field il est bon euh, même s'il n'a pas euh, de dawa il en a pas besoin il fait Tellement de dommages et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais dans le nouveau système de KVK, Warrior Unbound, avec le fait qu'on ait les artefacts qui vont permettre de, de donner des skills d'une catégorie à une autre catégorie sur un commandant. Par exemple, Nevsky va pouvoir donner ses skills à de l'infanterie ou à des archers, non plus seulement à de la cavalerie. Ça va faire des nouveaux binômes énormes. Donc franchement... Là, je suis d'accord avec eux de mettre Nevsky là. Néanmoins, dans le, dans le classement général. Si je devais établir des, un ordre, je serais proche de ce qu'ils établissent là. Mais je virerais Artemis et je mettrais Xianyu Déjà, sans hésiter, je continue de monter. Jeanne d'Arc a bien sa place là. Nabucodonosor second j'hésiterai avec Henri V mais je pense qu'il garderait sa place, Guan a tout intérêt à être là, Pascal, je ne sais pas si je garderai Pakal si je mettrais pas, ouais remarque je vais dire Alexandre mais Alexandre il est un petit peu faiblard passé un certain stade du jeu, donc dites moi en commentaire vous quel est votre ordre donc si je devais refaire leur classement voilà je ferais ça, je mettrais 10 dixième, ensuite je mettrai Nabucodonosor je mettrai Jeanne je la mettrais plus basse je mettrai par exemple Là, on pourrait mettre Xianyu par exemple. Là, je continuerai. Je mettrai Boadice Prime. Je mettrai Jeanne d'Arc euh, à la place d'Artemis. Je sais pas qui je glisserai, mais on pourrait mettre si on voulait y rester sur de l'archer. Hein, on pourrait mettre Henri V. Sargon, il a sa place. Tariq, à sa place. Scipio, à sa place. Et Alexander, à sa place. Sur le top 3. Je garderai le même ordre, ça permettrait, ce qui est dommage, allez, je mettrais peut-être à la place de Tariq, Boadis et Prime, de façon à avoir un, euh, en troisième position, un archer, en seconde position, un infanterie, et premier, la cavalerie, la suprématie de la cavalerie est bien là. La question qu'on se pose en voyant ce classement-là, c'est évidemment... Je vous en reparlerai quand il va avoir la mise à jour au regard des tout nouveaux commandants qui arrivent. Deux commandants de tir à distance et un commandant de leadership. On va voir ce que ça donne parce que là, évidemment, il n'y en a aucun dans ce classement-là. Et on va voir si ça chamboule ce classement et si Tariq, je vous ai montré dans une vidéo les rapports de Tariq qui sont énormissimes, si Tariq est remplacé par un autre commandant, notamment sur ces rallies énormissimes qu'on voit fleurir un petit peu partout. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce classement vous aura plu. Il existe aussi, si vous voulez aller le voir sur One Chill Gamer, le même classement. Pour les commandants épiques, si vous débutez le jeu et que vous voulez un classement un petit peu plus accessible, n'hésitez pas à aller voir ce site comme d'autres. Je vous montrerai des classements sur d'autres sites aussi, sur d'autres sources. Encore une fois, c'est toujours mieux de bien comparer parce que l'investissement en sculpture en or est quand même très conséquent. Donc plus de 600, 690, 680 plus 10 pour le débloquer sur un commandant légendaire. Et ça pique un peu les yeux si vous êtes un free player ou un low spender même pour un...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 Et je vous dis à plus sur ROCK.